Je m'appelle Chantal Béjouy, je suis guide conférencier et euh, passionnée du territoire. En 2003, j'ai créé les premières visites de village qui sont devenues avec cette communauté de communes euh, qui était à l'origine le Grand Lucent dont faisait partie Belveset, euh, une définition de visite qui s'appelle Histoire de Clocher, dont le principe est simple, en principe deux heures de visite avec une guide conférencière professionnelle. Donc Chaque préparation, c'est de mois de travail à lire tout ce qui existe en bibliographie. Et pour Belvezès, c'était une grande aventure qui est un village constitué de plusieurs hameaux, euh, six à l'origine qui sont devenus plus que trois parce qu'il y en a deux, trois qui en vont fusionner dans ce qu'on appelle maintenant le plus haut masse. Et puis deux églises, une qui a donné son nom le masse de l'ancienne église. Euh, donc euh, il y a plusieurs années de ça, elle menaçait ruine en fait de s'écrouler à nouveau. Et avant que je, je commence les, les, les visites. Et puis, euh, qui depuis a été l'objet de restauration, de consolidation, et tout à fait récemment, en 2016-2017, des fouilles archéologiques qui nous ont permis de confirmer une hypothèse qu'on avait déjà, une implantation, de, en tout cas d'un cimetière, et probablement d'un édifice pré roman qui daterait peut-être entre le 6e, 7e ou 8e siècle. Alors à Bellevésie, on est assez proche aussi de toute l'histoire du Zest, et dans le sens où euh, l'ancien Castelas euh, avait probablement été à une époque aussi le terrain de chasse du, du duc d'Uzès. Et euh, on avait donc ces relations proches et on a été amené, bon, tout récemment, a, la mairie a souhaité la restauration de la nouvelle église, ce que l'on appelle, donc l'église aujourd'hui euh, utilisée euh, pour le, la, la, la messe, mais en fait seulement deux fois par an, euh, qui vient d'être restaurée et surtout consolidée au niveau de, son, de sa toiture et de son clocher, et tout ce qui est enduit extérieur, peinture extérieure, a été refaite. Donc elle est magnifique, elle brille de tous ces feux perchés au sommet de, du village. Et l'histoire de cette construction d'église est assez intéressante, et en relation avec tout ce que je viens de dire, en ce sens que c'est en 1868, au 19e siècle, où vit dans nos villages la majorité la plus grande démographie, puisqu'on a un recensement de 1861, précise que nous avons à Belvezès 562 habitants et dans toute notre grande histoire on a eu des guerres de religion et particulièrement au XVIIe siècle protestant catholiques, Cusès étant protestante, toutes ces Cévennes et Belvezès fait partie un petit peu des territoires j'allais dire nichés au fond d'un vallon vallon des Seines. On vient à Belvezès nécessairement on passe pas à Belvezès et on avait là plutôt un fief catholique et il y a eu pendant ces guerres de religion qui ont été largement décrits par un, un auteur d'ailleurs qui habite à Belvezet, madame Virginie Monnier, et des massacres faits par les protestants contre les habitants de Belvezet, catholiques bien sûr, euh, puisque dans un premier temps les guerres de religion au début du XVIIe siècle, mais après surtout la révocation de l'édit de Nantes en 1685, on va avoir une attaque et des incendies de plusieurs maisons, plusieurs familles et l'ancienne église. Euh, donc, euh, dans les années 1703, qui a été à nouveau incendiée, puis cette ancienne église, euh, on aura des peintures et euh, le portail actuel qui date postérieurement à cet effet-là. Et on a effectivement, donc au XIXe siècle, euh, après la Révolution française, la base de l'ancienne église donc, devient aussi propriété de la commune, les habitants catholiques, catholiques environ donc, 560 souhaitent une nouvelle église, car il est dit dans les textes, que l'ancienne église euh, fait une injure à Dieu, en ce sens qu'il faut traverser deux fois l'eau pour aller enterrer les morts. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on peut aller à pied. Donc on traverse une première fois, on longe ce ruisseau, on traverse une seconde fois. Parce qu'il fallait toujours un argumentaire à proposer à l'évêque pour construire une nouvelle église. Et d'autant plus qu'on espérait avoir du financement de cet de cette, euh, évêché, bien sûr. Et finalement, donc en 1868, on émet l'hypothèse de la construction d'une église, une partie du terrain donnée par les habitants, une partie financée aussi par les habitants, plus la commune, plus l'église, et on va avoir énormément de difficultés à la construire, ça va mettre plus de 15 ans avec différents arrêts, et finalement, elle sera terminée en 1883, et à ce moment-là, il est noté aussi qu'il y a eu un don de la Duchesse d'Uzès qui va permettre de terminer cette église. Donc on voit que toute cette grande histoire se recoupe et pourquoi les ducs d'Uzès seraient particulièrement investis en Belvezet bah Peut-être une longue histoire précédente, déjà à l'époque du Castelas, peut-être du 13 xiiie siècle. Donc cette nouvelle église est construite et pour financer en plus la fin de ces travaux, eh bien la commune de Belvezet décide de vendre l'ancienne église qui passera donc à une famille privée et qui pendant encore de longues années euh, sera, euh, je crois, donc partie prenante, on va dire, d'une exploitation viticole, et notamment dans cette ancienne église, il y a encore des vestiges d'une ancienne cuve à vin en béton euh, qui était là. Euh, bon, l'histoire de cette ancienne église fait que plus récemment, eh bien, la commune a décidé de racheter, après 150 ans de vie dans le privé, pour euh, redonner une autre vie, consolider cette église, et retrouver par des fouilles des peintures, et peut-être l'objectif futur, euh, prochain, si le financement est trouvé, de devenir un local euh, concernant la biodiversité. Belvezet, euh, qui veut dire à l'origine Belvédère ou Bellevue, alors même si on est au fond du vallon, on a quand même ce castelas qui dominait l'alentour, eh bien on avait le, les ruisseaux des Seines, et puis le long de ces ruisseaux, on avait aussi des lavoirs, qu'on découvre notamment au mas de l'Ancienne Église, et on avait besoin d'avoir euh, de remonter l'eau, à l'époque on n'avait pas encore l'eau courante, parce qu'à Bellevue on aura l'eau courante que dans les années 1960, et donc on, chacun avait euh, creusé ou des puits ou des réserves d'eau, on avait beaucoup ce qu'on appelle des citernes, c'est-à-dire euh, un réservoir creusé dans la pierre sous la maison ou maçonné, qui recueillait les eaux de pluie et qui euh, permettait d'avoir cette eau. Et puis, au début du 19e siècle, début du 20 siècle, on commence à inventer des pompes. Et qui, les premières sont simplement mécaniques et tirent leur, euh, leur principe de fonctionnement de la noria. Donc ce sont des chaînes qui tournent avec des godets, donc ça on en a plusieurs dans la région très connue, appelées ici les poussarenques. Et puis euh, on a ensuite, au tout début du 20e siècle, inventé ce qu'on appelle une pompe à chapelet. Et dans la région, enfin particulièrement sur Uzès, on parle de ces premières pompes qui font presque de l'eau courante. Et une des plus anciennes repérées dans la région date de 1906 et est à Belvezet. Donc c'était une énorme grande roue ronde avec des arabesques et puis de chaînes qui plongeaient dans un tuyau qui allait jusqu'à la réserve d'eau. Et cette chaîne était équipée de rondelles avec caoutchouc, donc qui fait comme vraiment un chapelet. Et ce joint de caoutchouc eh, faisait corps avec euh, le cylindre. Donc chaque fois qu'il passait dans l'eau, à ce moment-là, le cylindre était ouvert, donc le tuyau, on avait donc un remplissage d'une certaine quantité du tube. Et le chapelet, avec ses joints, ben, remontait la quantité entre deux joints, tout simplement. Et arrivé en haut, eh bien, on avait un récipient qui accueillait euh, cette eau. Et à ce moment-là, ce récipient, par un système de vase communiquant euh, gravitaire, euh, permettait d'avoir de l'eau... Euh, à hauteur de hors sol, et souvent on avait là, comme on a toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle une pise, qui est en fait une auge euh, creusée dans la, dans la pierre de masse hein, et qui permettait de bah, ou récolter l'eau pour soi, ou pour arroser, ou, ou pour faire boire les, les animaux. Et on oublie complètement que l'eau courante arrive que dans les années 60, et que jusqu'à ces années-là, eh on va au lavoir, euh, on doit utiliser des systèmes de pompes, de puits, de citernes, et l'eau est déjà très très précieuse. En fait, dans nos villages, on a deux types de croix la plupart du temps. On a des grandes croix assez euh, imposantes qui font partie de l'ensemble des croix de mission euh, ou éventuellement une croix qui peut symboliser l'ancien cimetière. Quand au XIXe siècle, on déménage les cimetières qui sont près des églises au sud, on laisse en place souvent une énorme croix euh, qui nous rappelle cet ancien cimetière. Puis ensuite, l'église catholique, au cours de son histoire, particulièrement après euh, les guerres de religion du XVIIe, XVIIIe siècle, et surtout après la Révolution française, ont organisé des missions. Donc nous avions à usès un séminaire qui formait des prêtres missionnaires, qui étaient invités dans les paroisses et qui allaient prêcher ou faire des conférences, selon ce que l'on souhaite dire, pendant une semaine ou deux semaines, à, afin d'essayer d'attirer de, plus de fidèles à revenir... Euh, donc à la messe et à revenir à la paroisse en fait. Euh, donc ces missions étaient euh, soit décidées par la paroisse, on invitait qu'un jour, et souvent on avait à ce moment-là des donateurs qui finançaient les croix de mission pour s'en souvenir. On avait aussi des missions qui étaient décidées par le pape en fait, par l'église catholique en hein, haut lieu, et qui étaient par exemple des jubilés ou des anniversaires de certains événements liés, euh, liés à la dogmatique de l'église, avec un grand E. D'une manière générale, on a aussi l'autre type de croix, qui sont des croix de rogation, qui elles sont plus modestes et qui sont à l'extérieur des villages, car ce sont des processions qui étaient organisées euh, trois jours avant l'ascension chaque année. Euh, procession c'est-à-dire éventuellement on sortait soit une statue, soit une relique de l'église concernée, de la paroisse concernée, et on cheminait d'une croix à l'autre au milieu des champs, du départ des chemins des champs, pour prier, pour avoir des bonnes récoltes dans l'année. Et donc, en majorité, on peut avoir jusqu'à 12, 15, j'ai même 18 croix dans certains villages. Mais c'est souvent rogation plus mission. Et les missions, c'est plutôt autour de 4, 5, 6, rarement en plus. Et effectivement, là, à Bellevesay, apparemment, c'est 12 croix de mission. Donc effectivement, euh, c'est assez particulier. Et ça confirmerait aussi tout ce que j'ai un peu raconté maintenant sur les églises, c'est-à-dire que c'est un fief plutôt catholique. Pendant qu'on a eu les guerres de religion, Belvezet est resté plus que catholique, que protestant, voilà. On doit trouver certains chiffres, alors on avait... En fait, c'est en 1541 que les idées calvinistes arrivent à Uzès et que toute la ville, petit à petit, va être protestante. Et c'est au fin du 16e, début du 17e, qu'il va y avoir un... une volonté du royaume de calmer cet essor protestant, et particulièrement dans notre région, Richelieu et Louis XIII sont venus en 1629 signer une paix qu'on appelle la paix d'Alès. Et donc à ce moment-là, par exemple, la ville d'Uzès, qui était une ville libre protestante avec droit de garnison, a été interdit de garder cette garnison. Et donc toute cette période-là, il euh, y avait des fiefs comme Belvezet, qui étaient plutôt catholiques. Alors il y avait des heurts, il y avait des... bien entendu... Le... Alors parfois, sous prétexte de religion, il y avait des guerres de voisinage intestine ou de territoire, mais assez et effectivement plutôt catholique, hein, tout le temps dans cette histoire là à Bellevozé. Ouais. Alors, euh, le castelas, effectivement, donc aujourd'hui c'est une euh, tour euh, donjon qu'on aperçoit un peu de loin, euh, mais il il reste que ruine. Donc, euh, sur la base de ce donjon, il y a une seconde base. Donc, je, il se trouve que j'ai les. 22 mètres par 28 mètres, j'ai révisé hier soir euh, la dimension, mais assez épaisse hein, et qui nous reste, ça fait 3 mètres de haut, donc comme s'il y avait un contrefort en base de donjon. Et on va dire euh, à peu près à une 10, 15 mètres à l'extérieur, si on dessine un cercle périphérique de ce donjon avec le centre, on a effectivement un autre rempart. Et à l'intérieur de ce rempart, donc entre ce rempart circulaire et le donjon, il y a des vestiges de petites cases mates, en fait, ou de, de murs qui dessineraient des carrés ou des rectangulaires, comme si effectivement il y avait un village construit à l'intérieur de ce premier rempart qui permettait à tous les villageois de se réfugier ici. Il y a la tradition de dire qu'il y a des belvesades, vous savez ce que c'est les belvesades comme c'est un village un peu perdu au fond de son plateau, il faut y aller absolument. Et donc on disait que longtemps, les habitants avaient été ben, isolés du reste du monde. Donc du coup, euh, un peu bêta quoi. Et dans l'ensemble, ça donc une belle vesade, c'était ça. Et donc quand on regarde l'église, il y en avait une qui avait été citée dans un texte. L'église, le cadran de l'église. Euh, comme il y a, on va dire, les hameaux sont un peu en chapelet. Il y a une église. Et comme euh, personne ne voulait dire, est-ce qu'on met le cadran de l'église face au sud ou face au nord pour que tout le monde le voie ou toi, mais si on était au nord, bah, ceux du sud ne le verraient pas, etc. Au lieu dit. on met quatre cadrans, ce qui a été fait dans d'autres villages, eux ils ont dit on met le cadran face au Castellas, ce qui fait que personne ne voyait le cadran. Et voilà, et donc dans la tradition, il est cité, c'était un livre de Monsieur chapu et ben voilà, le cadran de l'église a été décidé face à la montagne, comme ça, ça réglait tous les problèmes et personne ne le voyait.